Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, avis aux amateurs de glace, de crème glacée, de sorbet. Cette sorbetière avec compresseur de chez Domo, elle est faite pour vous. Alors ça sert à quoi Alors vous connaissez, on a déjà fait une vidéo, vous verrez le lien dans la description consacrée au type de sorbetière. Alors on vous présenter présenté sans vraiment cuisiner. Ça c'est une sorbetière avec un compresseur. Donc l'avantage c'est quoi vous avez des sorbetières avec un disque que vous devez réfrigérer au préalable. Donc vous devez prévoir de faire de la glace. Ici, il y a un compresseur. Donc elle, elle refroidit automatiquement vos préparations. Exemple très simple. Vous recevez des gens à 20h. Vous commencez votre glace à 18h. À 20h, elle est prête. La préparation est très courte. Un petit temps de réfrigération. Et puis votre crème glacée ou votre sorbet est prêt. Donc un compresseur directement dedans et vous faites 2 litres de préparation en une heure grand maximum. Alors c'est un produit très simple, mais d'abord on va préparer la petite recette. On va faire ici, donc vous avez des recettes dans le mode d'emploi. On va simplement ici préparer de la crème glacée préparation à froid. C'est parti, on a suivi tous les ingrédients du mode d'emploi. On n'a rien changé, comme ça vous voyez la facilité avec laquelle on peut préparer et on va s'aider de notre robot KitchenAid. Alors pour la préparation simple, voilà, 3 jaunes d'œufs. Et n'hésitez pas à préparer vos propres recettes, vos préparations. Votre expérience vous aidera évidemment dedans, mais savez que pour les débutants, le mode d'emploi est assez bien fait, il vous aide à ne pas vous tromper. Et c'est tellement simple et absolument délicieux. Vous mettez le sucre et on va battre jusqu'à voir. Un mélange mousseux voilà je vous montre le mélange que vous devez obtenir bien moussant pour la suite de la recette c'est extrêmement simple vous avez un petit gobelet mesureur qui est fourni avec votre sorbetière donc vous mettez la crème alors voilà un gobelet et demi de lait voilà donc c'est tout donc au niveau des ingrédients la recette est terminée voilà une petite pincée de sel vous pouvez battre un petit peu plus fort simplement pour bien mélanger tous les ingrédients quand c'est fait Vous avez votre préparation, vous voyez que la sorbetière n'est toujours pas en fonctionnement. Vous avez votre préparation. Vous la mettez dans votre sorbetière. Quelles sont les fonctions principales Il n'y a que trois fonctions pour cette sorbetière. Vous avez Ice Cream, simplement il va faire la glace, donc il va réfrigérer et tourner. Vous avez simplement la réfrigération. Quand vous n'avez plus besoin de mélanger la glace, ou alors simplement la tenir au froid et simplement mixer sans réfrigérer. La molette sert simplement à régler le temps. 60 minutes, vous enclenchez et vous laissez la magie opérer. Vous revenez dans une heure, parfois moins, selon la préparation, votre glace sera figée. Vous démoulez simplement et vous placez au surgélateur. Voilà, la préparation est en cours. Ce nouveau modèle 2 litres avec compresseur de chez Domo est très Très silencieux, on en avait testé d'autres qui étaient un petit peu moins silencieux, donc il a quand même une particularité, tout inox très silencieux. Vous pouvez pour certaines préparations également rajouter pendant qu'elles tournent des ingrédients. Si vous souhaitez par exemple faire de la glace, rhum raisin, etc. Tout est possible, sorbet, crème glacée, tout ça vous savez faire dans votre sorbetière avec compresseur. Heureusement, comme ça prend une heure à être préparé, on en avait préparé avant. en une heure, arriver à faire de la crème glacée maison. C'est absolument génial. Préparez ça à la maison. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Plus d'infos pour ce produit dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à passer nous voir en magasin. Nos vendeurs et moi-même sommes là pour vous renseigner, pour vous expliquer les produits. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. suivez nous sur Facebook ainsi que nos tableaux Pinterest pour voir toutes les photos qui nous plaisent. A très bientôt pour d'autres informations. Produits. Truc et astuces, ciao